Bonjour, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne GeoCommunic TV. Alors, euh, cette fois, on va voir la correction de l'arrêt numéro 2. Je parle aux élèves de CO2. Euh, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, euh, votre cahier d'activité et ouvrir la page 61 et suivez avec moi. On a ici vocabulaire. D'accord Alors, euh, comme d'habitude, il y a deux parties et évaluation et. Remédiation. Et chaque partie contient bien sûr plusieurs hein, activités. Par exemple, ici relie chaque liste au mot étiquette qui convient. Et ici associe à la question la réponse qui convient. Associe chaque liste de mots au champ lexical qui convient et complète la liste par un mot de ton choix. Pour la partie de remédiation, il suffit de donner un mot étiquette à chaque liste. Et par ben, l'intrus, euh, on a mélangé ces familles de mots. Euh, ben, Qu'est-ce que vous allez faire euh, Vous allez tout simplement recopier les mots par famille et en tout par, euh, pour euh, chacune la partie commune de chaque mot. Vous savez, pour le radical. Et à la fin, dans la partie de vocabulaire, prenez, s'il vous plaît, page 61. Votre cahier d'activité, page 61, pour les élèves de C.E. l'arbre au mot. Alors, barre le mot qui n'appartient pas au champ lexical du jeu. Barre le mot qui n'appartient pas au champ lexical du jeu. Voilà. Je vous laisse euh, faire euh, ces activités, d'accord Et on va vous donner, bien sûr, euh, la correction dans quelques instants. Mais travaillez maintenant, euh, faites un effort et attendez bien sûr euh, la correction dans quelques instants. La partie de vocabulaire, n'oubliez pas. Page 61, oui. Page 61. Oui. Je vous présente maintenant la correction de ces activités. La partie de. Évaluation, relis checklist liste au mot étiquette qui convient. On a par exemple ici, outils, véhicules, fruits, oiseaux, métiers. Ce sont des mots d'étiquette. Alors pour outils, on a marteau, tournevis, pince. Véhicule, par exemple, on a ici voiture, camion, moto ce sont des véhicules pour fruits on a banane, ananas et figures et figues, pardon pour oiseaux on a pélec flamand et aigle pour métier pour terminer on a pour métier on a boulanger boucher et épicier voilà. et pour deuxième activité euh, voilà, la correction, euh, j'espère que vous avez bien fait. Associe à la question la réponse qui convient. Euh, ce sont des divinités. Par exemple, la terre, marché, l'électricien, le poissonnier, ce sont des divinités. Comment appelle-t-on la personne qui vend du poisson Ce n'est pas le poissonnier. Oui, c'est juste. Par quel mot peut-on compléter cette liste terrain-atterrissage par la terre Parce qu'on a même des cales terre. Quel verbe, quel verbe appartient à cette famille de mots Marche, marcheur. Ce n'est pas marcher. Comment appelle-t-on la personne qui répare les pannes électriques Ce n'est pas l'électricien. Associe chaque liste de mots au champ lexical qui convient et complète la liste par un mot de ton champ. Ce n'est pas la peine de, de créer si je vous laisse bien sûr euh, le travail à conduire. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais euh, Je fais uniquement associer chaque liste de mots au champ lexical qui convient et vous allez faire quoi Compléter la liste par un mot de votre champ. Alors, parents, enfants, âgés, ces familles. Vous pouvez ajouter un membre de famille ici. Par exemple, oncle, tante, cousin, cousine, grand-père, grand-mère. Bonjour, salut remercier. Euh, bonjour, remerciement. Euh, ce sont des politesses. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi euh, compléter par dire au revoir, hein? et prendre. Le Permettre, par exemple, en ordinateur, score et niveau, ce sont des jeux électroniques. Vous pouvez ajouter d'autres jeux électroniques de votre choix. Alors, ordinateur, score, niveau, stage. Voilà. On va les choses comme ça. Euh, C'est la correction de évaluation et maintenant, on passe à voilà, on passe maintenant à la collection de euh, remédiation. Euh, ici, vous avez des mots étiquettes. Ce sont des mots étiquettes. Sport, jour de semaine, légumes, couleurs. Regarde, pour sport on dit football, rugby, tennis, Au jour de semaine de semaine on dit mardi jeudi. Février. Euh, par contre ici, euh, on cherche l'intrus. Voilà, il vaut mieux de barrer ce qu'on appelle l'intrus. Par exemple, parlons ici. Ça partient pas au sport. Même, et ça relation avec le football, mais ça relation aussi à au rugby. Le football, rugby, c'est sport. Mardi, jeudi, samedi. Ah, c'est février. Il faut éviter ces jours de semaine. Carotte, pomme, haricot, poireau. Alors, j'ai vu des supports. Pommes, c'est parmi les fruits. Carotte et haricot, poireau, ce sont des légumes. Rouge, vert, jaune, français. Non. Français, non. On dit par exemple rouge, français, au vert français, au jaune français. Hein? Pour le mot français, non. Ce sont des couleurs. Alors, football, rugby, tennis, sport. Alors, euh, barre, s'il vous plaît, ici, ballon. Ben, hein? C'est un intrus. Et mardi, jeudi et samedi, barre, s'il vous plaît, ici, février. Hein? C'est un intrus. Carotte, haricot, pauvre, euh, la même chose ici, c'est pas Il hein? faut barrer. Hein? Rouge, vert, jaune, français. Bon, barre, c'est français. On a mélangé ces familles de mots, recopier les mots par famille et en tout, pour chacun la partie commune de chaque mot, ça veut dire radical. Par exemple, alors ici, on a la famille de chant c -H -C -H C-H-A-N-T, C-H-N, surtout, C-H-N, c'est c le radical. Vous citez, mais ici, on a évité. Mais voilà, globalement, c'est C-H-A-N-T chant, chant, chanteur, chanson. Roulez, roule, roulette, roule avec elle, roule, roulet, roulou, roulette. roulet, roulou, roulette. lit, l'hétéori, alité, lit, l'hétéori, alité. Li les théories à l'été. Alors, le radical, c'est l'I. l C'est l'I. L'I. Les théories à Chanteur, chant, chanson. Roulez, roulez, rouleau, roulette. les théories à l'été. Alors, ici, euh, les. Alors, il y a une différence entre qui et les. Les, c'est parmi les nourritures. Alors, les, les tâches. Voilà, les, les théories, les tâches, invention, inventé, inventeur, et compter, compteur, compte. Voilà. Ça dire, on a déjà sélectionné ici euh, les. Famille À la fin, barre les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du jeu. Alors, jouer, gagnant, joueur, des des C'est cube. Ah, vous connaissez non. Dominant. Alors, jouer, euh, gagnant, jouer, gagnant, joueur, des Dominant, ce sont des. C'est un champ lexical du jeu. Pour les autres, par exemple ici, tricoter, ah pardon, tricher, lit, banane, ça n'a rien à voir, pâte, manger, ça n'a rien à voir. Voilà, voilà c'est tout pour le moment. Euh, J'espère que cette séance est bien pour la plupart des élèves. Vous avez bien corrigé vos fautes, c'est bien. À la prochaine vidéo. Euh, N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Hein. Merci, au revoir. C'est avec vous chez euh, Communic sur YouTube.